Généralement, quand vous vous inscrivez à un programme, vous allez dans un séminaire qui dure une semaine, un mois, voire plus. Pendant ce temps-là, ben vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes entouré par le groupe, on vous partage des outils, vous débloquez des situations, vous vous sentez très bien. Sauf que quand vous rentrez chez vous, il y a un gros décalage entre cet instant qui a été intense et fort et votre quotidien. Et puis, vous revenez avec vos outils, vous essayez de les mettre en application, mais vous n'avez pas de feedback de dire, « Ok, ben là, il y a un blocage dans l'usage des outils pour transformer ma vie. Qu'est-ce que je fais ?» Et puis, vous n'avez pas non plus un accompagnement vers un résultat. Quand vous vous inscrivez au programme « Manifestez vos désirs », ce n'est pas ce que vous allez retrouver, justement. Parce que le programme « Manifestez vos désirs » est un programme principalement, transformateur. On est ensemble pendant trois mois et pendant ce laps de temps-là, je vous accompagne d'une part à transmettre des outils. Donc ce programme est d'abord un programme de transmission. Je vous transmets des processus de transformation et de reprogrammation pour vous permettre justement d'être autonome et de transformer votre vie par vous-même. Et puis, c'est aussi un programme d'intégration grâce à ces outils vous allez intégrer le processus intégrer les, les transformations à mettre en place au quotidien on s'occupe de votre quotidien parce que c'est de ça dont il s'agit tous les processus sont mis en place pour favoriser pour transformer votre quotidien et ensuite il y a un suivi forcément un suivi pour que vous ayez des résultats pérennes dans le temps il y a trois raisons principales pour s'inscrire dans ce programme. La première, c'est si vous êtes dans cette configuration où vous vous dites « bon, moi j'en ai marre de revivre les mêmes situations répétitives, j'en ai marre d'être dans ce mécanisme de survie en permanence, de lutte, d'effort et d'urgence et j'ai vraiment envie de sortir de ce labyrinthe de mes conditionnements passés. » Ce programme est fait pour vous si vous êtes, voilà, vous dites j'ai envie de sortir de la boucle, de cette boucle de mes conditionnements passés. Il s'agit bien sûr ici de ne pas aller chercher le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, maman et papa. Non, notre but dans ce programme, c'est au-delà de ça, d'aller chercher quels sont les mécanismes de survie que vous avez engrammés justement à l'intérieur de vous, qui fait que vous fonctionnez de manière Automatique et que vous ne pouvez rien faire pour arrêter cette machine justement. Ce sont ces mécanismes de survie sur lesquels nous allons ensemble porter notre attention pour aller les déprogrammer, les déconstruire et justement construire derrière des mécanismes beaucoup plus écologiques pour vous. Il s'agit donc ici de changer votre relation avec votre passé et de construire une nouvelle réalité de vie. La deuxième raison pour laquelle ce programme est fait pour vous, c'est aussi si vous êtes dans cette configuration de vouloir euh, créer la vie que vous désirez vraiment, cette réalité de vie que vous désirez vraiment sur mesure et qui soit aujourd'hui basée sur vos désirs. Ce programme vous permet d'accéder directement au bonheur puisque c'est le but final de ce programme ensuite la troisième raison pour laquelle c'est intéressant pour vous de vous inscrire dans ce programme c'est parce que ce programme vous accompagne à avoir des résultats pérennes dans le temps vivre des transformations avoir conscience de votre problématique c'est une chose comprendre c'est une chose construire est le but principal de ce programme mais construire pour avoir des résultats pérennes dans le temps euh, et donc du coup vous allez devenir autonome et vous allez avoir un pouvoir d'action sur votre vie vous reprenez votre vie en main et vous devenez des maîtres de la transformation et de la manifestation grâce au processus que je vais vous transmettre donc comment je vais faire pour vous accompagner à construire cette nouvelle réalité de vie qui vous correspond vraiment grâce à justement à ces dix processus de transformation et de reprogrammation. Alors, je vous précise que ces processus ont été déjà testés, réajustés, donc ces processus sont des processus transformateurs. Les techniques, euh, mon approche est essentiellement holistique, donc je vais... Travailler sur plusieurs niveaux, un à l'étage de l'humain et aussi à l'étage de l'âme. Les techniques allient justement euh, à la fois la quantique, il y a des no notions de la neuroscience, de l'intelligence émotionnelle. Euh, vous allez faire des méditations d'intégration, de réajustement. Vous allez apprendre à resécuriser votre système nerveux afin que vous puissiez retrouver de la sécurité et de la confiance c'est des techniques que je vais transmettre de façon à ce que vous soyez autonome ce programme est la onzième édition ce qui veut dire que il a été déjà testé par beaucoup de participants derrière et qui ont eu un avant et un après on ne revient pas en arrière parce que vous allez avoir une nouvelle lecture sur les événements de votre vie vous allez avoir une lecture sur votre pro, vos propres blocages vous allez être autonome dans la déprogrammation et la reprogrammation et vous allez cesser de vouloir guérir de vos blessures mais vous allez apprendre à construire la vie que vous voulez vraiment vous allez apprendre à encoder les codes du bonheur quel est l'avantage principal de ce programme l'avantage principal de ce programme c'est déjà que vous êtes un petit groupe de six personnes c'est en ce sens que ce programme est un programme haut de gamme parce que je vais m'occuper personnellement de vous de votre situation il n'y a pas d'autre alternative que celui que vous transformez votre vie quand vous intégrez ce programme ensuite vous avez un coaching one to one avec moi ce qui va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin et puis il y a un groupe whatsapp qui va être ouvert de façon à ce que entre les séances de coaching collectif que nous allons voir ensemble chaque semaine, vous allez avoir des outils pendant ces coachings euh, collectifs. Et puis, et puis, pendant votre quotidien, dans la mise en application de ces processus de transformation, on est en contact. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez. Donc, je suis vraiment là au quotidien avec vous pour vous aider à mettre en place les transformations que vous désirez. Ça, c'est un atout quand même assez important. Et puis, on reste ensemble durant trois mois, on prend le temps de faire les transformations de façon à ce qu'elles sont bien enracinées et que vous puissiez après être autonome. Quand vous investissez dans ce programme, vous n'êtes pas en train d'investir, quand vous vous inscrivez dans ce programme, vous n'êtes pas en train d'investir sur un programme. Vous êtes en train d'investir sur votre propre bonheur, sur votre bien-être. C'est sur vous que vous investissez en réalité. Donc, le programme Manifestez vos désirs vous aide à accéder et à construire votre bonheur maintenant. À vous de ressentir si c'est le moment pour vous de vous choisir pour vivre cette expérience. Je serai ravie de vous accueillir. On commence là tout bientôt. Écrivez-moi, contactez-moi si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce programme. Je vous dis à très vite de l'autre côté.